Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog art et et aujourd'hui je vais vous proposer un sujet de dessin pour Halloween. Alors, si vous n'aimez pas les araignées, ce tutoriel de dessin va certainement vous changer les idées et peut-être même vous, vous inspirer. D'habitude, pour représenter Halloween, certains dessinateurs, euh, certaines personnes vont dessiner des citrouilles, des châteaux, des chauves-souris ou des silhouettes de maisons tout en noir avec une lumière assez, euh, assez vive, euh, etc. Aujourd'hui, je vous propose de sortir de ces sujets habituels qui sont un petit peu euh, vus et revus et de vous tisser une jolie toile pour y accueillir une araignée pas comme les autres. Alors, commençons dans un premier temps je vais sélectionner mes couleurs généralement pour euh, halloween on va sélectionner des couleurs euh, des tons je veux dire euh, jaune euh, violet euh, bleu et noir surtout euh, des, des, des tons un peu sombres mais pour ce dessin je vais utiliser des couleurs assez vives donc euh, je vais sélectionner dans les tons jaunes mais aussi dans les tons euh, rosés et violets. Alors pour commencer je vais utiliser des feutres à alcool et pour ma part ce seront ceux de chez Action, les fameux tunes marqueurs. Donc je commence par sélectionner mes différentes valeurs de jaune allant du plus clair au plus foncé. Et pour cela je me réfère aussi à mon, à mon nuancier. Alors une fois mes jaunes sélectionnés, je vais commencer à colorier mon fond. En effectuant un coloriage radial, c'est-à-dire en partant du centre un peu décalé de ma feuille vers les côtés de ma feuille. Cette technique de coloriage va m'aider à faire allusion à la technique du pointisme, Sauf qu'ici les points seront traduits par des touches de couleur, des traits de couleur, en utilisant le côté mine biseauté du feutre. Cette façon de colorier va m'aider à créer des aplats de couleurs qui, superposées les unes sur les autres, vont créer du contraste entre les touches, mais, mais aussi des zones de transparence, ce qui va donner un côté flou et dynamique à la fois à mon fond. Alors une fois après avoir rempli euh, votre fond vous commencez à dessiner euh, soit des signes ou alors euh, des, des lignes ce que vous voulez ou des formes géométriques ou des spirales donc c'est à vous de voir ce qui, ce qui vous plaît donc vous répartissez un petit peu euh, ces euh, dessins euh, dans tous les coins de votre feuille et puis ensuite vous choisissez un point un peu plus haut euh, vers euh, on va dire euh, vers le, le côté droit ou le côté gauche mais qui ne soit pas centré il vaut mieux ne pas centrer euh, le point de départ de votre toile d'araignée pour ne pas avoir un dessin très centré et vous commencez à tracer votre toile d'araignée sans forcément utiliser de règles il faut que ça soit vraiment euh, je veux dire euh, naturel tout simplement même si vos traits euh, vont vous sembler un petit peu euh, pas tout à fait droits vous pouvez toujours repasser par-dessus avec un feutre noir et bien préciser le trait. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé du posca noir. Vous pouvez utiliser un autre feutre, mais moi, je pense, j'ai trouvé que le posca noir était beaucoup plus intense euh, et plus opaque que d'autres feutres. Donc ça, c'est à vous de voir. Euh, ensuite, vous, euh, une fois que vous avez repassé sur les lignes, et eh bien vous commencez... À dynamiser votre fond euh, moi j'ai utilisé des motifs doodle c'est à dire des petits dessins doodle et on va comme ça remplir cette page au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on va la charger de couleurs de dessins etc donc n'oubliez surtout pas de tourner votre feuille pour avoir une facilité non seulement du dessin mais aussi du coloriage euh, il faut que ce soit ergonomique et, euh, et puis euh, voilà, agréable, non pas vous tordre le cou pour euh, réaliser, euh, je veux dire, une courbe ou alors une spirale, etc. Donc une fois que vous avez tracé vos traits, euh, vous avez euh, repassé sur votre toile d'araignée avec du feutre noir ou, ou qu'importe, on va commencer, vous allez commencer à dessiner votre araignée. Euh, ne vous prenez pas trop la tête parce que, bon, une araignée c'est pas si compliqué que ça, c'est comme un gros 8, et puis euh, vous lancez quelques traits, euh, je veux dire, pour lui dessiner ses pattes. Les traits sont en forme de V écarté. Euh, voilà, vous dessinez des lignes comme ça, un petit peu cassées, et au fur et à mesure, vous, euh, comment on va dire ça, vous l'améliorez si elle ne vous plaît pas eh bien vous prenez votre gomme vous gommez et au fur et à mesure vous corrigez jusqu'à obtenir une araignée je veux dire quelque chose qui ressemble à une araignée Alors, je vous mets en gros plan ce que ça donne. Malheureusement, le stylo gel ne ressort pas assez à la caméra, dû à l'éclairage de mon plan de travail. Mais vous pouvez voir l'araignée en image en gros plan sur mon blog. Donc, j'ai mis la photo de cette réalisation en gros plan. Donc, si vous voulez voir de plus près, j'ai mis quelques photos dans l'article qui accompagne cette réalisation, cette vidéo-tutoriel. Voilà ce qu'il en est concernant cette représentation originale d'Halloween. J'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré et vous a donné des idées pour représenter à votre façon Halloween. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un gros pouce haut, un pouce j'aime, et pourquoi pas de partager, euh, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et pour m'encourager à vous produire plus de vidéos et je vous en remercie vivement d'avance. Dites-moi en commentaire si ce style de dessin vous plaît et si vous aimeriez que je vous en fasse d'autres. Donnez-moi votre avis, vos suggestions ou juste votre participation à cette chaîne et à mon blog en laissant vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le coloriage, je vous invite à rejoindre ma formation colorier comme un pro dans laquelle je vous enseigne les techniques les plus poussées du coloriage c'est-à-dire de par quoi, par où et comment commencer pour avoir des coloriages dignes d'un pro quel que soit le sujet. Je vous détaille tout cela dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, pour d'autres mises en ligne. Merci.